se mettre en accord avec l'amour éternel. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Sur mon chemin de vie, je dois laisser ce qui ne vivifie pas mon âme et épouser ce qui fait honneur à l'amour éternel Garde-moi de m'auto-glorifier Ou d'aller en excès Permets que je reste humble serviteur Dévoué de l'amour éternel Afin que ne retombe sur ma chair L'expression de l'injuste et du déséquilibre Qui me ferait souffrir à nouveau Jusqu'à ce que je m'en délivre Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité merci